Dans la direction Kranolimansky, les tirs d'artillerie du district militaire central et des forces aéroportées ont infligé une défaite aux unités des 80e et 95e brigades d'assaut aéroportées des forces armées ukrainiennes dans la zone forestière de Sorebriansky. Les pertes ennemies se sont élevées à 70 militaires, 4 véhicules de combat blindés et deux radars de contre-batterie en TPQ-37 et en TPQ-50 de fabrication américaine. Dans la direction de Donetsk, des volontaires des détachements d'assaut, avec appui-feu la de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des troupes de missiles et de l'artillerie du district militaire sud ont libéré la colonie de Kranopoli de la République Populaire de Donetsk. Plus de 60 militaires, deux véhicules de combat blindés, trois véhicules, deux obus imstab et des 30, ainsi qu'un radar de contre-batterie en tpq 50 de fabrication américaine ont été détruits dans cette direction en une journée. Dans la direction de Zaporizhia, à la suite d'un engagement de tir complexe d'unités des forces armées ukrainiennes par les troupes du district militaire oriental, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, Trois véhicules, ainsi qu'un véhicule de combat du lancement multiple de grade système de fusée ont été détruits en un jour. Dans la direction du Nièvre, des armes au sol de haute précision ont infligé une défaite au point de déploiement temporaire d'une unité de la 107e brigade d'artillerie de roquettes près du village de Marianet, dans la région de Dnepropetrovsk. À la suite de l'impact sur la position de tir ouverte, le lanceur du système américain de fusée à lancement multiple IMAR, ainsi que l'équipage, et deux véhicules ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu en 24 heures 63 unités d'artillerie en position de tir, ainsi que des effectifs et du matériel militaire dans 97 districts. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu trois véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Kremneia en République populaire de Lugansk et de zovt dans la région de Kharkiv. En outre, 14 lance roquettes multiples Imar ont été interceptés dans les zones de la ville de Donetsk, des colonies d'Avdivka, de Philippe Chatino de la République Populaire de Donetsk, ainsi que de Popovka de la République Populaire de Lugansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 376 avions, 203 hélicoptères, 2934 véhicules aériens sans pilote, 401 systèmes de missiles antiaériens, 7607 chars et autres véhicules blindés de combat, 987 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3.893 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8.153 unités de véhicules militaires spéciaux.